Euh, sans souci. Euh, voilà, alors la prochaine intervention, c'est Gena Borg qui va la faire. Il est donc euh, en charge du Fonds Auvergne à la Bibliothèque du patrimoine de Clermont-Auvergne Métropole. Euh, et, et en fait, je l'ai invité euh, pour parler d'une action de médiation qu'il a mis en place euh, euh, au travers d'un dispositif que l'on prête sur la région, l'exprimante. Alors, Genaël, je ne sais pas si tu es là et si tu m'entends. Je suis là, je suis là. C'est parfait. Euh, voilà, donc, je ne sais pas, tu avais prévu peut-être de présenter un peu l'exprimante dans ta oui, présentation. Oui, vite fait, oui. Très bien, alors parfait. Euh, alors, bonjour à tout le monde. Merci de l'invitation, Emmanuel. Et, et donc, en effet, voilà, on a reçu euh, l'exprimante pendant quelques mois à la Bibliothèque du patrimoine à Clermont-Ferrand. Alors l'Exprimente, un... ça a été créé par, la... par Lectura Plus, ça a été développé par eux. C'est un distributeur en fait, de presse ancienne. Ils ont pris de la presse ancienne, qu'ils ont informatiquement rentré. Et du coup, c'est une espèce de petite machine qui, qui se transporte partout, c'est très pratique, et qui permet, quand on appuie sur un bouton, de faire sortir au hasard un article de presse ancienne, euh, donc je ne me rappelle plus trop la période, mais disons que c'est mi-19e, euh, début-20e surtout, non, il me semble Pardon, oui, alors je crois que c'est 1907, et, euh, attends, 1807, pardon, 1945, mais je ne suis pas sûre, je vais, je vais retrouver les dates, parce que je les okay. oublie à chaque fois, mais je, je vais les retrouver. Bon, en même temps, voilà, ce sont des articles de presse qui ont entre 100, 150 ans, disons, euh, et qui sont des articles locaux sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, de périodiques de la région locaux. Euh, et, et des thèmes ont été choisis, cinq six thèmes qui sont des thèmes comme faits divers, euh, enfin voilà des choses qui sont faciles d'accès, euh, lisables entre guillemets par tout le monde, euh, voilà de tout niveau. Et, et donc c'était vraiment intéressant de mettre ça dans l'établissement pour que les gens puissent tout simplement découvrir la essentielle en appuyant sur le bouton. Mais euh, pour nous, ce n'était pas suffisant, bien évidemment, et on a voulu mettre ça en médiation euh, parce que euh, ben, la mise en valeur de nos collections, alors nous, à la bibliothèque du patrimoine, donc, nous, sommes, nous avons le côté patrimonial et le côté euh, qui est mon, mon domaine, qui est le côté euh, fonds local, l'Auvergne, donc le fonds qu'on appelle pour l'instant encore le fonds Auvergne. Et du coup, on a voulu le mettre en médiation aussi parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la bibliothèque, de, enfin, nous avons un grand projet à Clermont-Ferrand d'une grande bibliothèque qui normalement devrait ouvrir ses portes en 2024 qui va réunir euh, bah, toute la lecture publique de Clermont-Ferrand, mais aussi toute le, la bibliothèque du patrimoine. Donc, ça veut dire que pour nous, c'est un grand développement de nos publics, un autre public qui va aussi venir euh, dans nos collections, euh, qui va consulter nos collections. Euh, donc, euh, donc, voilà, dans l'idée aussi de ce, de ce déménagement, j'allais dire, et surtout euh, de, bah, de, de rencontrer d'autres publics avec nos collections. Alors, en même temps, ça tombait très bien parce que euh, moi, je suis arrivé assez récemment à clermont ferrand donc en avril, euh, donc en fait, euh, pour prendre la, la direction de ce, de ce pôle Auvergne, euh, et euh, bah, je devais un peu savoir comment fonctionnait cette bibliothèque du patrimoine et surtout connaître les fonds. Et du coup, ça m'aidait aussi, moi, personnellement, dans mon, ma prise de poste pour découvrir aussi, aller fouiller dans les fonds des périodiques, donc, qui sont quand même au nombre, entre les périodiques morts et vivants, à peu près de 7000 que nous possédons, euh, puisque nous avons une bibliothèque qui a un gros, gros fonds de périodiques. Euh, alors, on est en train, justement, pour le déménagement, de mesurer on, on est pour l'instant, mais bon, ce n'est pas très, très fiable, mais on, on est à 3,5 km linéaire euh, de périodique. Donc euh, voilà, c'est une grosse collection qu'il a fallu prendre en main et que je suis toujours en train de prendre en main. Mais du coup, l'exprimante m'a énormément aidé parce que, euh, justement, je vais vous décrire un peu ce que, comment j'ai conçu la chose. Alors d'abord, on s'est adressé à un public qui ne vient jamais à la bibliothèque du patrimoine ou quasiment jamais. C'était un public de lycéens. Pourquoi Parce que c'était des secondes et des premières. Euh, la première chose, c'est parce que c'est au programme, en fait, de ces deux classes, la presse est au programme. Donc, euh, on, en français, ils font, euh, alors à des degrés très divers, euh, mais ils parlent de presse, ils parlent euh, d'information, etc. Donc, moi, j'ai proposé au lycée, à tous les profs de français de tous les lycées du, de la métropole euh, Clermont-Auvergne, de venir participer, évidemment, de façon volontaire. Et à ma grande surprise, beaucoup, beaucoup de lycées techniques professionnels qui ont répondu. Très peu de lycées généraux, mais les lycées techniques professionnels. Donc j'ai eu des, des jeunes gens qui étaient en, en, en, en première coiffure, en première... Enfin voilà, beaucoup de, de filières très techniques. Et, et tout à l'heure, je, je dirais pourquoi c'était encore plus intéressant, parce que du coup, euh, voilà, on avait un public là, donc, qui ne venait jamais. Alors, l'idée, c'était d'abord de leur présenter, évidemment, la bibliothèque, euh, les fonds, de les emmener un peu aussi dans tout ce qui est, nous, nos magasins et nos fameux fonds euh, cachés du public, qu'ils ne voient jamais. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi de leur, euh, leur présenter ça. Et euh, de travailler, justement, autour de la presse et autour de... Euh, donc, il y avait plusieurs axes. Et euh, pour moi, l'idée, c'était d'abord de travailler sur le flot de l'information. C'est une génération qui, qui, qui a une, un flot d'informationnel extrêmement fort. Euh, qui s'est souvent pas tellement bien s'en servir, savoir d'où ça vient, comment ça vient. Et du coup, la presse ancienne a été un outil extraordinaire parce qu'on a pu parler aussi bien d'évolution technologique dans la fabrication des journaux, mais aussi d'évolution dans la diffusion, évidemment, avec les, les outils numériques, etc. Euh, on a pu parler de... Euh, bah, de tout ce qui était danger, alors là-dessus, je me suis aperçu quand même qu'ils étaient déjà un peu préparés à ce genre de questions, fake news, etc., c'est-à-dire comment l'information arrive jusqu'à nous, comment elle peut être vérifiée. Donc, Par contre, ils connaissent beaucoup les fake news, etc., mais ils ne connaissent strictement rien, du même le mot source ne leur dit en général absolument rien, donc le fait de connaître la fake news, mais de ne pas pouvoir la, la bloquer, euh, voilà, c'était assez intéressant de voir ça. Euh, le, et on a aussi parlé bah, de loi on a parlé de tout ça. Alors, comment on a organisé ça Moi, j'ai organisé ça sous une forme où, euh, après leur avoir présenté un peu la presse, pourquoi, comment, etc., la bibliothèque, qu'est-ce qu'elle faisait euh, je leur demandais à, de se mettre par groupe de 3-4, c'était donc à chaque fois que je recevais des classes hein, entières, donc par groupe de 3-4, et d'aller chercher, en appuyant sur le bouton de l'exprimante un, un, un article. Alors les articles, je les avais préparés à l'avance, parce que l'idée, c'était quand même de les mettre en face d'un article donc, qui a à peu près 150 ans, et un article euh, d'aujourd'hui, mais qui a la même thématique. Alors J'ai pris des thématiques extrêmement larges et extrêmes qui leur parlaient rapidement, euh, par exemple ben, les, les différences de salaire entre hommes et femmes, euh, la violence des jeunes, euh, l'accès à la culture. Euh, par exemple, il y avait un article qui était assez rigolo sur Marseille euh, au début du XXe siècle, où le journaliste était horrifié parce qu'on venait d'autoriser les mineurs à rentrer dans les cinémas. Donc, euh, donc voilà, et plein de choses comme ça qui faisaient qu'ils avaient euh, donc cet article ancien qui pouvait comparer sur plein de termes avec l'article récent. Donc voilà, le groupe allait chercher, appuyer sur le bouton, avait son article, le lisait, et je leur donnais en même temps l'article contemporain qui correspondait. Et... Euh, L'idée, c'était qu'ils essaient d'abord, en premier lieu, de dépatouiller tout ça et de trouver quelles étaient les différences à tous les niveaux, les différences de langage, les différences de pensée, comment on aborde le sujet à l'époque, comment on l'aborde aujourd'hui, puisque c'est voilà, toujours le même, les mêmes sujets. La grève, par exemple, les grèves. On avait, donc Comment on aborde les grèves en fin du 19e siècle euh, et euh, la grève aujourd'hui euh, avec le renversement total de situation, etc. Donc vraiment, c'était pour leur montrer euh, que, que les sujets euh, qu'ils qu connaissent, parce qu'ils connaissent très bien ces sujets, euh, sont des sujets qui ont été toujours abordés, mais leur montrer que, euh, comment dire, la... la... L'aller-retour entre passé, présent, euh, etc. permet de comprendre le monde dans lequel on vit, et nous, bibliothèques du patrimoine, euh, c'est totalement dans notre mission de faire ça, c'est-à-dire euh, d'aller montrer que tout ce qui est du, de l'ancien et du passé nous euh, aide à mieux comprendre le monde actuel dans lequel on vit. Donc, euh, et aussi, euh, leur présenter la Bibliothèque du patrimoine comme un endroit où la, la connaissance, euh, entre guillemets, décante elle a le temps de décanter et que plus elle a le temps de décanter, moins elle risque de nous, euh, j'allais dire, nous attraper par surprise, de nous raconter n'importe quoi, etc. Quand on prend le temps de décanter, on a le temps de... On, on peut analyser et comprendre les choses de, plus, de façon un peu plus citoyenne, disons, éclairée, responsable, tout ce que l'on veut, etc. Euh, J'essaie aussi de leur faire prendre conscience de la place de l'information dans notre monde aujourd'hui. Euh, le fait qu'eux-mêmes sont des, des producteurs d'informations, des diffuseurs d'informations en permanence, et que la presse, justement, je leur ai montré comment les journaux, avant, ils étaient fabriqués par qui, etc., et qu'aujourd'hui, eux qui diffusent des informations en permanence, euh, je, leur, je leur prenais des exemples tout bêtes, mais qui les faisaient rire, mais qui ne sont pas faux, quand ils mettent la photo du menu McDo qu'ils ont mangé à midi sur TikTok, euh, ils donnent une information, ils diffusent une information, et je leur ai expliqué que quand dans 150 ans, on reverra leur vidéo TikTok, on pourra se poser des questions sur euh, ben, qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque, à quel prix, comment ça voilà, qu'est-ce que ça représentait la nourriture, pourquoi le McDo, c'était un lieu où les jeunes se réunissaient, voilà, si on peut travailler en termes sociologiques, psychologiques, économiques, euh, alimentaires, écologiques, etc., donc, tout, ça, ça permettait vraiment de travailler euh, des sujets qu'ils ont qu l'habitude de travailler, parce que c'est des sujets qu'ils travaillent tout le temps euh, bah, en classe. Et j'avais vu justement que les, les enseignants de français qui travaillaient sur la presse avaient beaucoup, beaucoup axé sur euh, comment vous, vous utilisez à la presse, c'est quoi la presse. Je compare, euh, par exemple, un article du Figaro, un article de l'IB sur le même sujet, etc. Ils avaient fait beaucoup ça. Par contre, ils n'étaient pas retournés. Euh, Il ne s'était pas retourné vers euh, l'ancien, vers le passé, etc. Et d'ailleurs, euh, et une des choses qui a été pour moi le plus extraordinaire, c'est que euh, 15 jours après une intervention, deux jeunes filles sont revenues pour demander à consulter à la bibliothèque du patrimoine des journaux anciens euh, qu'ils avaient vus dans les articles parce qu'elles étaient extrêmement étonnées de, enfin, de chercher, en fait, pour un exposer des choses sur le féminisme, et elles voulaient voir comment on traitait le féminisme, c'était pas mal d'articles aussi là-dessus, que j'avais ressorti du 19e siècle. Hein, où, euh, et du coup, euh, enfin, voilà, on a là vraiment une mise en valeur, je pense, extrêmement pertinente des, de, de nos collections, parce que, franchement, c'était vraiment des, des publics qui sont extrêmement éloignés de du livre de la lecture tout court, euh, qui ne, de la bibliothèque, n'en parlons pas. Euh, donc là, euh, euh, voilà. Et, et alors, je vois une, une, la question sur la, la mobilité de, de l'exprimante. C'était génial pour ça, parce que du coup, elle est… Euh, alors, on l'a gardée, nous, euh, je ne sais plus, un mois et demi, deux mois à peu près, donc, on pouvait vraiment faire des ateliers là-dessus de, avec les lycéens, etc. Et aussi, on pouvait évidemment voir les gens l'utiliser dans la bibliothèque, le public, venir appuyer, sortir des articles, rigoler communiquer entre eux sur ah vous avez sorti tel article moi j'ai eu celui-là etc il y a beaucoup d'articles hein, il y en a plus de il y en a plus de mille au départ alors pour l'animation moi en plus la voilà l'avantage c'est que on peut changer c'est à dire moi j'avais sorti les articles qui étaient mis de base par lecture à plus dedans et j'avais choisi mes articles pour qu'ils correspondent avec mes sujets, etc., pour l'animation. Et du coup, j'avais euh, voilà, re, rechargé l'exprimante, euh, redéchargé, et après rechargé pour le tout public. Enfin, voilà, c'était euh, des manipulations, mais, mais du coup, c'est super, parce qu'on peut vraiment l'adapter à n'importe quel dire, contexte, on peut choisir ses articles, etc. Donc, euh, donc vraiment, voilà, j ai, j ai, euh, je pense que... Euh, et, et du coup, bon, moi, ça m'a fait évidemment plonger dans, dans, tout nos, enfin dans, dans beaucoup de nos titres, etc., de presse ancienne. Et, euh, et au début, pour vous avouer, quand je suis arrivé à l'Utel Patrimoine, je n'étais pas très, très sûr de comment média, on pouvait mettre en médiation euh, des, des journaux, etc., qui sont en plus euh, souvent fragiles. Donc là, on a quand même là aussi le côté numérique qui nous aide, parce qu'on n'est pas obligé de sortir euh, les documents qui sont certains de conservation... Euh, il vaut mieux pas les sortir pour ne pas les abîmer. Euh, mais j'aurais quand même aussi montré les, les vrais journaux anciens, hein, ne serait-ce que le format, le changement du format. À l'époque, on avait des journaux qui faisaient la moitié d'une table il fallait, il fallait deux grands bras pour les ouvrir. Euh, voilà. Et aujourd'hui, j'aurais montré qu'ils se rétrécissaient de plus en plus et qu'ils se rétrécissaient tellement qu'on arrivait à les faire rentrer sur un écran de téléphone. Donc, euh, et que, du coup, le. le, le oui, l'interaction la, la, la, la, la, qu'on a quotidienne avec l'information, même en termes physiques, elle n'est plus la même. C'est-à-dire qu'on a changé nos positions, nos façons d'être, etc. Euh, et on a essayé, avec une des enseignantes qui était, qui était super, avec qui on, on a beaucoup échangé, on a essayé de leur faire justement mettre ça en relation entre la différence entre l'utilisation physique Qu'ils avaient de, du flot informationnel et le contenu du flot informationnel. C'est-à-dire que, euh, voilà, avant, on avait le temps, on pouvait déplier, etc. Donc, et on pouvait rester sur un grand article qui fait une page entière. Euh, Aujourd'hui, j'ai testé, hein, il n'y en a pas un qui n'a jamais lu de sa vie une information qui fasse plus de 10 lignes. Pour eux, une information, c'est moins de 10 lignes. Sinon, ce n'est pas une information, c'est un roman, comme ils disent. Donc, euh, donc euh, voilà. Et, euh, et du coup, c'est très, très intéressant ces, ces, ces allers-retours entre passé, présent et futur, puisque, euh, évidemment, comme euh, la question qu'ils ont posée, est-ce que le papier existera encore Ça revient sur des grands débats en plus que nous. Euh, euh, bibliothécaires ou professionnels du monde du livre, avant tous, euh, en permanence, etc. Et ils les ont aussi, c'était très intéressant de voir qu'ils les ont. Euh, ils n'ont peut-être pas les mêmes <rire> résolutions que nous, euh, ils n'ont peut-être pas les mêmes conclusions que nous, mais en tout cas, ils ont les mêmes questionnements. Euh, et voilà, donc... Euh... Donc, vraiment, voilà, je, je trouve que ça a permis euh, cette exprimante de mettre en, en vraiment en valeur notre presse ancienne, faire découvrir aussi au public, tout venant en dehors des lycéens, qu'on bah, qu avait ces fonds-là. Et quand ils nous disaient Ah, oui, non, c'est bien, euh, dites donc. Euh, alors euh, d'où ça vient etc, on le dit mais en fait vous savez on, on les a ici, nous, ça aussi on les a ces articles dans les journaux, les vrais, les anciens ah bon, et donc du coup voilà, c'est vraiment une mise en valeur des collections de la presse ancienne, de montrer que la presse ancienne c'est pas celle qu'on empile sur des étagères et euh, qui ne servira qu'au chercheur euh, qui fait un doctorat euh, sur euh, je ne sais quoi, non euh, plein de gens s'intéressent à ça et j'ai trouvé vraiment plus l'exprimante et le choix qui avait été fait des articles était super parce que vraiment c'était très très accessible même les recettes de beauté de l'époque etc. enfin c'était extrêmement accessible donc vraiment la presse ancienne vous pouvez tous la lire c'était vraiment l'idée qui derrière en ressortait et je vous dis même des lycéens qui sont revenus la lire alors là je m'attendais pas à ça quand même donc voilà euh, voilà. Donc, si vous avez des, des questions... Euh... Alors, il y a une, y a une okay. petite question chez Delphine hier euh, qui a levé la main. Delphine. Oui. Euh, merci, parce que c'est vraiment intéressant d'entendre... Déjà, le... vous m'entendez bien, c'est bon Oui, oui, oui. C'est intéressant d'entendre le témoignage. Donc, euh, moi, je travaille à la de Grenoble. On a pas mal travaillé aussi sur la valorisation de la presse ancienne euh, et avec les élèves. Donc, particulièrement en 2016, on a fait une grosse exposition et on avait aussi pris le parti de mettre l'ancien et le moderne à chaque fois à côté, euh, parce qu'en en fait, au fil de l'histoire de la presse, on a toujours les mêmes questionnements, même si les supports changent. Donc ça, c'est vrai que je voulais rebondir, ça marche très, très bien. Euh, par rapport aux élèves, ça permet effectivement de soulever des questions qu on ne pourrait, dont on ne pourrait pas parler autrement, euh, notamment tout ce qui, est, ce qui a trait à la religion. Et aux caricatures, nous, c'est vraiment en partant des de caricatures du de 19e qu'on a pu aborder Charlie Hebdo. Euh, et, euh, et en fait, ça vient d'eux. Donc, c'est ça qui est bien. Et donc, voilà, je voulais rebondir sur le fait que ça marche. Nous, les, les classes qu'on a accueillies, c'est plutôt les 4e, 3e, souvent, qui ont aussi dans leur programme euh, ben, l'éducation aux médias. Alors, je trouve que ça serait intéressant qu'on arrive d'une façon ou d'une autre à partager nos expériences, parce que euh, j'ai trouvé ça super, là, le témoignage. Nous, on avait aussi fait, en fait, dans, dans notre exposition, en fait, les élèves qui venaient étaient une équipe de rédaction. Euh, et donc, on avait divisé notre page de journal. Ils avaient une une à construire autour de cinq catégories. Et à chaque fois qu'on l'on présentait quelque chose, à l'issue, ils faisaient un choix comme une équipe de rédaction. Et ils voyaient qu'en fait, c'est ça aussi un journal. On prend des décisions à un moment, on n'est pas toujours d'accord, ça discute. Donc ça, c'était sympa comme expérience. J'avais une question parce que nous, vraiment, quel était le relais en fait pour les classes ces deux dernières années? Parce que nous, on a un service pédagogique qui est au niveau zéro en ce moment. Euh, alors, je ne sais pas si on active les bons relais. Donc, ça, c'était une de mes questions, parce que vraiment, donc, déjà, on a beaucoup de mal à accueillir des classes de lycée avec la réforme du bac. Euh, et c'est pour ça que j'ai été étonnée de ce témoignage, parce que vraiment, là, faire, faire sortir une classe entière d'un lycée pour la faire venir dans un établissement, je ne sais pas comment vous avez fait, mais bravo <rire> Euh, donc c'était vraiment une question quel a, quel, a, quel a été votre relais comment vous avez fait alors moi je suis passé par les documentalistes en fait, euh, les documentalistes des lycées, donc à qui j'ai présenté un petit peu le projet euh, assez rapidement euh, d'abord je, je leur ai présenté le projet par écrit je leur ai envoyé un courrier à tous les documentalistes en disant voilà la bibliothèque va faire ça etc et ensuite je les ai rappelés un par un, donc c'est un peu long euh, je les ai rappelés un par un pour leur dire vous avez bien vu euh, etc et là, euh, voilà, alors après je, je suis d'accord avec vous sur l'histoire du bac parce qu'en fait, en effet c'est pour ça je pense aussi que je n'ai pas eu les filières générales qui n'ont pas répondu vraiment à l'appel parce que ils ont en effet l'air très débordés de plein de choses. Euh, et du coup, c'est peut-être pour ça que c'est les filières plus technologiques, etc., qui sont venues, qui étaient moins concernées par ces réformes de bac. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'il faut aller les chercher, hein, je suis d'accord avec vous, il faut vraiment aller les chercher un hein, par un. Euh, voilà, et les, mais les documentalistes, quand, si vous en connaissez en tout cas, qui, voilà, vraiment, euh, c'est des très très bons relais. Euh, sur plein de choses, parce que, voilà, il suffit de... Moi, je leur disais, hein, on s'adresse plutôt là, aux enseignants de français, mais n'importe quel enseignant est possible, du coup, euh, j'ai eu d'autres enseignants, et parce qu'ils ont, ils ont fait le relais, hein, ça, ils sont contents de faire le relais. Après, je pense aussi que je me suis adressé directement à tous les lycées, et du coup, les lycées technologiques sont rarement sollicités, euh, parce que ben on va prendre des classes, euh, voilà, des secondes, des premières, terminales, de bac généraux, et on les et du coup ils étaient un peu aussi euh, contents d'être sollicités, de voir que euh, voilà c'est on leur ouvrait aussi euh, à eux les, les choses. Voilà. Mais oui. en fait, si vous avez des fiches thématiques, etc. Je crois pas on... Enfin, nous on a pareil, on peut partager hein, notre document. Un voilà, grand voilà, plaisir. Notre fil d'exposition, je ne sais pas si on peut le faire par une liste de diffusion, mais c'est toujours non. intéressant. Du coup, nous, on, est... Alors, on a invité Genaël aussi, donc juste peut-être, je vais partager à l'écran pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble l'exprimante, à quoi elle ressemble. Oui. Euh, voilà, voilà l'exprimante. Euh, donc, c'est effectivement un dispositif euh, de presse ancienne, un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez Short Story, le distributeur d'histoires courtes, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la presse numérisée qui va ressortir sous la forme d'un ticket. Euh, alors, je vais essayer de mettre le teaser, mais je vous avoue que c'est la première fois que je… Alors, je ne sais pas si je peux faire le son. Je crois qu'il faut… On remarque qu'on n'est peut-être pas obligé de prendre le son. Vous l'avez ou pas Si je non. le mets, non Et, Emmanuel, excuse-moi, tu, tu m'entends vous m'entendez oui. oui, bonjour. Euh, J'arrive pas à lever la main, donc c'est pour ça que je prends la parole. Juste pour faire un retour sur l'expérience de l'exprimante qui a été présentée à Annecy, je pense que c'est vraiment intéressant qu'il y ait une médiation autour, parce que euh, ce qui a été fait par mes collègues de la, qui s'occupent du, du patrimoine, parce qu'ensuite on l'a laissé à disposition, alors dans le contexte de la situation sanitaire ça a été un peu compliqué, mais euh, ça peut vite devenir un outil euh, où il va y avoir une distribution d'articles de, de presse là, sous forme de tickets, euh, un peu de, de caisse en plus large. Et euh, ça, voilà, il faut quand même prévoir, euh, peut-être de ne pas la laisser totalement en libre accès parce que nous, euh, où on l'a proposé après les médiations, euh, il voilà, y a des tickets qui sortaient, les lecteurs les regarder ou les regarder pas. Donc voilà, il y a quand même à prévoir euh, ça autour de la présentation de, de l'exprimante dans une, dans une BM quand il n'y a pas la médiation autour. Ça me semble important. Voilà, oui. C'était juste un partage d'expérience. Oui, Mais justement, en fait, euh, je rebondissais aussi sur Delphine et pourquoi on, on était ravis d'accueillir Genel C'était aussi de pouvoir mutualiser les, les expériences. Alors là, c'était effectivement l'exprimante, donc euh, ce... Ce petit distributeur, j'ai perdu le… Perdu, pourquoi j'ai Erasmus Ah oui, parce que mon truc a fini. Euh, attendez, hop, je vais repartir. Euh, donc, en fait, c'est la presse numérisée de la région, puisque le portail à Plus, pour ceux qui connaissent euh, ou ceux qui ne connaissent pas, justement, euh, c'est euh, la presse numérisée de la région issue du portail Mémoire et Actualité. Euh, et donc là, le dispositif c'est rematérialisé, en fait, la presse ancienne. Donc, euh, en fait, il y a une sélection qui a été faite de… Dans, les, dans la presse numérisée, euh, qui euh, a été intégré donc, à ce dispositif sous forme de, de petits fichiers TXT, euh, qui permet en fait de, de sortir euh, voilà, sous la forme d'un petit ticket. Euh, euh, hop, voilà. Alors Je vais essayer de vous le partager, tant pis pour le son, c'est juste pour que vous voyez le, le petit bouton. Euh, de toute façon, c'est une, une musique euh, qu'on peut… Euh, voilà. Donc, euh, mais, mais vous avez raison, Nathalie Doron, à Annecy, c'est vrai que je pense que les, les actions de médiation qui sont faites autour du distributeur, elles facilitent quand même son utilisation, parce que voilà, fixé dans une bibliothèque à, à l'accueil, on n'ose pas forcément s'en emparer. Euh, pour rebondir sur les questions qui ont été posées, le dispositif, il y, a quatre, enfin, il y a trois bornes qui circulent dans la région. Donc, si vous êtes en établissement régional, il est tout à fait possible de, de l'accueillir. Euh, il suffit juste de faire une demande, bah, vous pouvez m'envoyer une demande. En fait, je vais partager mon adresse mail et, euh, et effectivement, on verra avec vous euh, dans le calendrier si c'est possible de, voilà, de, de vous accorder l'exprimante pour deux mois, pour euh, trois mois. Euh, mais c'est vrai que qu'avoir une action de médiation, c'est quand même plus encourageant. Et euh, Delphine, du coup, dans, sur le portail Lectura, dans la boîte à outils, euh, on va euh, effectivement, donc Genaël a fait une petite fiche médiation euh, qu'il a partagée en fait dans, dans, cette, euh, dans cet espace, donc sur lecture euh, à Plus dans la boîte à outils. Euh, je peux essayer de vous le partager, je vais essayer juste de la retrouver euh, rapidement. Mm. Euh, Alors, je vais partager en fait, mon écran. Aussi pour nos actions du coup. Euh... Bah, voilà, et en fait, nous, on encourage quand même les professionnels à nous à nous partager en fait, euh, leur, euh, leur démarche pour qu'on puisse les mettre à disposition, euh, à disposition de tous. Vous voyez mon écran, du coup Oui. Euh, voilà, la médiation en pratique. Euh, et donc là, vous avez des fiches, euh, des fiches thématiques euh, voilà, qui vous permettent de, euh, voilà, de faire des actions de médiation. Alors, il y a celle-là. Voilà, l'évolution, et ça se présente sous cette forme-là, en fait, euh, voilà, avec des petites, voilà, le matériel qu'il faut, le temps disponible, le contexte, etc. Euh, voilà. Et donc, nous, euh, on, on encourage effectivement tous les professionnels à nous, à nous, partager, euh, à nous partager leur retour d'expérience, puisqu'effectivement, ça permet aussi de pouvoir reproduire sur d'autres territoires. Et dans d'autres établissements, ce n'est pas limité aux bibliothèques municipales. Euh, voilà. Donc, il faut les archives, c'est possible. Les bibliothèques universitaires, pourquoi pas euh, Peut-être que dans l'espace de presse, il y a des choses aussi à faire. Euh, voilà. Après, ce qui était très intéressant, moi, j'ai trouvé à Clermont, c'est effectivement d'avoir ce retour des, des élèves et finalement, cette très grande participation à ces ateliers. Enfin, c'est tout à fait enthousiasmant de se dire que, que ça a bien marché. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que selon vous, le, le dispositif, il a vraiment aidé euh, à la démarche ou Enfin voilà, c'est pas qu'un gadget, comment, comment il a été intégré à ces ateliers et voilà, quelle a été sa plus-value finalement dans l'atelier de comparaison entre la presse ancienne et la presse contemporaine Alors, bah déjà, déjà, il y avait quand même une, une sélection d'articles qui étaient faits. Donc, c'est vrai que... Moi, j'ai pu piocher dedans allègrement, même si j'en ai rajouté. Euh, Parce qu'il y a vraiment il y a toute la fonction aussi, on peut en rajouter, en hein, les rentrant sur l'ordinateur, après qu'une clé USB, on peut rajouter nos propres articles si on veut. Hein. Donc, on pourrait même mettre à la place des articles contemporains si on a envie. Euh, comme ça, voilà. euh, donc, du coup, voilà. Et, euh, et puis, il faut, il faut un dispositif qui est, j'allais dire, quel produit d'appel à un moment donné, parce que en fait, moi j'ai présenté l'exprimante comme étant ben, voilà, on va tout, tout faire tourner autour. C'est un peu notre, notre point, point central sur lequel, même si en termes en effet, on distribue des, des tickets avec des articles, je veux dire, on pouvait le faire tout seul, sauf que on l'aurait pas fait tout seul, c'est à dire qu'on n'aurait pas euh, voilà. Et ça, c'est vraiment le lancement de la, du, et, et le fait que. Euh, voilà pour... En plus, quand on touche des jeunes, c est, c est, je veux dire, à partir du moment où il, y a, où il y a cette machine, où elle fait un bruit, où le ticket sort, il ont, ils ont, faut aller les voir, hein, ils ont 17 ans, mais c'est comme s'ils avaient gagné le l'auto à chaque fois qu'il y avait un, un, un article qui, tire, qui sortait. Donc, euh, donc voilà, c'était... Euh... Je pense que vraiment, ça, ça aide à, à nous, les professionnels, justement. Euh, je ne suis pas sûr que je me serais dit, euh, si vous ne nous aviez pas proposé ça, « Tiens, comment je vais mettre en valeur la presse ancienne auprès des lycéens ?» Non, je pense que je n'y aurais pas pensé comme ça, parce qu'on a 12 000 choses à penser dans notre vie quotidienne professionnelle. Et, que, voilà. et là, du coup, c'est vraiment le truc qui nous… « Ah, tiens, on va se poser autour de cet objet pour dire qu'est-ce qu'on va en faire ?» Et ça, pour nous, c'est une très bonne chose. Donc, on va tester, puisque on a récupéré l'expérimente à Grenoble, là. Euh, Donc, on est parti sur la thématique du fait divers. On fait une petite expo sur les, sur les faits divers. Euh, alors, il y a pas mal de, je sais pas, pour ceux qui connaissent, le petit journal illustré, le supplément du dimanche, euh, qui est très visuel. On a fait une sélection de, de, de faits divers locaux, en fait. Euh, nous, à Grenoble, on a un fait d'hiver important puisqu'il y a un roman de Stendhal qui est le rouge et le noir qui part d'un fait d'hiver local, c'est l'affaire Berthet. Donc, on a fait une vitrine autour de ça. Enfin, voilà, donc on fait une petite expo. On, on espérait avoir Florence Ognac, mais qui ne sera pas disponible parce qu'elle a fait un livre, l'inconnu de la poste, qui part d'un fait d'hiver. Euh, et c'est un petit peu, ça va être intéressant parce que c'est complémentaire. Là, on a un atelier d'écriture qui va avoir lieu à partir d'Exprimante. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Puis, on va, du coup, on a trois visites d'expo prévues et ça mettra en valeur l'Exprimante. On va voir, on va tester. Merci beaucoup pour ces retours. Il y a Sophie de Fongalon qui a partagé aussi un autre dispositif numérique qu'ils ont accueilli à Lyon 3. Euh, je ne sais pas, Sophie, si tu es disponible pour en dire deux mots, peut-être pas. Euh, bah, je... enfin... enfin, juste comme ça, hein, rapidement. parce que... En fait, ça vient juste d'être installé. Donc, euh, ah, oui. Je n'ai pas, pas trop suivi le, le projet encore, parce que ou, la semaine dernière, je n'étais pas, pas trop là. Mais apparemment, c'est d'après ce que j'ai lu, euh, c'est vraiment lié autour du livre. c'est. Et on choisit un livre et après on l'écoute, enfin, c'est dans une grande cabine et puis on, on écoute, enfin c'est à tester, je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas en dire plus. Mais, euh... voilà, mais il y a du coup, tu as partagé l'article là dans le… J'ai l'article la, de la c'est intéressant. Voilà. Ah bah, oui, c'est en partenariat avec le TNG. Du oui, c'est oui. okay. Voilà. Alors en tout cas, n'hésitez pas, l'exprimante le, est disponible. Guénaëlle a fait une magnifique fiche pour reproduire ses ateliers. J'espère que Delphine hier fera la même chose à Grenoble pour qu'on puisse euh, reproduire ses ateliers. Euh, un grand merci à vous et Sophie Fotiadi qui est encore là, je pense. Euh, je ne je, je la, je la vois pas, mais, euh, mais voilà. Un grand merci à tous les deux pour vos interventions, c'était vraiment très intéressant.